Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé n'est nullement fortuite, ni nullement une coïncidence. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose mon premier jeu de devinettes que je vais reconduire de temps en temps pour ceux qui aiment ce genre de gymnastique intellectuelle. Le sujet mérite qu'on lui consacre un temps parce qu'il illustre le côté fatal de la vie qui nous guette tous. Faire du bien, et finir atrocement assassiné. C'est ce qui est arrivé à un chef d'État qui a accordé à son peuple les meilleurs avantages au monde et qui a fini par être atrocement assassiné. Je vous signale que la plupart d'entre vous vont être étonnés. Juste avant de mourir, ce chef d'État a laissé une lettre où il raconte le mauvais sort que lui a réservé la vie. J'ai transformé cette lettre en un joli PDF illustré. Téléchargez-le à partir du premier lien, qui se trouve dans la description. Mais avant, essayez de découvrir qui il était. Si après, je vais vous donner 21 indices pour vous aider à le trouver. Puis, je vous recommande d'écrire son nom dans la description. Je pense qu'on va bien s'amuser. C'est parti 1. L'électricité à usage domestique est gratuite. 2. L'eau à usage domestique est gratuite. 3. Le prix d'un litre d'essence est de 0,08 euros. 4. En France, la baguette est d'environ 0,40 euros tandis qu'en. Elle est de 0,11 euros. Si on voulait acheter 40 demi-baguettes de pain en France, cela reviendrait donc à 16 euros alors qu'en. On les paierait 4,40 euros. 5. Les banques accordent des prêts sans intérêt. 6. Les citoyens n'ont pas d'impôts à payer. Et la TVA n'existe pas. 7. L'État a investi beaucoup d'argent pour la création de divers emplois. 8. Ne doit de l'argent à personne. Et ne doit pas un centime à personne. La France a 233 milliards de dettes en janvier 2011. Soit 67% du PIB. 9. Le prix pour l'achat d'une voiture, Chevrolet, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Renault. Est au prix d'usine. 10. Pour chaque étudiant voulant faire ses études à l'étranger, le gouvernement attribue une bourse de 1627,11 euros par mois. 11. Tout étudiant diplômé reçoit le salaire moyen de la profession du cursus choisi s'il ne trouve pas d'emploi. 12. Lorsqu'un couple se marie, l'État paye le premier appartement ou maison, 150 mètres carrés. 13. Chaque famille, sur présentation du livret de famille, reçoit une aide de 300 euros par mois. 14. Il existe des endroits nommés, où on vend à moitié prix les produits d'alimentation pour toute famille nombreuse, sur présentation du livret de famille. 15. Tout retraité perçoit une aide de 200 euros par mois. 16. Pour tout employé dans la fonction publique, en cas de mobilité nécessaire à travers, l'État fournit une voiture et une maison gratuitement. Et quelques temps après, ses biens sont à lui. 17. Dans le service public, même si la personne s'absente un ou deux jours, pas de déduction de séjour sur son salaire et pas de justificatif de maladie. 18. Tout citoyen n'ayant pas de logement peut s'inscrire auprès d'un organisme d'État, et il lui en sera attribué un, sans qu'il ou elle n'avance aucun frais. Et sans crédit. Le droit au logement est fondamental, et un logement doit appartenir à celui qui l'occupe. 19. 19. Tout citoyen souhaitant faire des travaux dans sa maison peut s'inscrire auprès d'un organisme d'État, et ses travaux seront effectués gratuitement par des entreprises de travaux publics choisies par l'État. 20. Le souci de l'égalité entre hommes et femmes prévaut, et les femmes ont accès à des fonctions importantes et à des postes de responsabilité. 21. Chaque citoyen peut s'investir activement dans la vie politique et dans la gestion des affaires publiques, au niveau local, régional et national, dans le cadre d'un système de démocratie directe. Fin de la liste. Je me suis arrêté à 21 indices. Parce qu'il reste d'autres réalisations pharaoniques que je n'ai pas citées. Et que vous allez découvrir dans le PDF juin. Si vous avez vous deviné de qui il s'agit, écrivez son nom dans les commentaires. Et ne manquez surtout pas de télécharger le PDF qui raconte toute l'histoire de ce chef d'état assassiné. Cette devine est vous est proposée par Hashtag Partagé Hashtag Partagé est une plateforme conçue pour vous aider quel que soit votre secteur d'activité sur YouTube. Hashtag Partagé. Partage beaucoup de formations et tutos offerts par les meilleurs formateurs francophones. Hashtag Partagé. Vous distribuez aussi d'autres cadeaux offerts qui ne vous sont pas parvenus directement. Sachez aussi qu'il n'y a pas de jour où Hashtag Partagé ne publie pas sa vidéo. Soyez donc attentifs Et abonnez-vous à la chaîne.